Salut l'équipe, moi c'est Miliane de la chaîne Space Nosy. Aujourd'hui, je vous présente ce que je fais. Tu penses que c'est une figurine Mais c'est du papier, c'est même une maquette en papier. On appelle ça du papercraft et je compte bien vous le faire découvrir. J'en utilise pour mes vidéos YouTube, t'as qu'à regarder quand je retire tous les éléments. J'aime bien les personnages de jeux vidéo, j'espère qu'ils seront connus, parce que sinon, next Ouais, je suis pixelophile. Et alors D'ailleurs, voici les prétendants It's me, Mario Aha, let's go. Ooh, feeling good. Mario a 41 ans, il est toujours au top de sa forme. Il rêve de au pitch, il est accro au champi. Pour faire un bon papercraft, on commence par choisir son modèle. Puis on le découpe soigneusement et parfois ça peut être minutieux. Ensuite, on plie les arêtes, et enfin, on colle. Ça donne un diorama super sympa, pour faire une déco cool, et surtout pas cher, parce qu'on aime bien garder notre argent. Mais on peut faire d'autres choses encore plus cool. Allez Mario, next Sonic a 31 ans, il fait son 36ème comeback, il a des fan-games cringe et une romance avec Tails, mais il n'a pas pu sauver gars. J'utilise les papercraft en décor dans mes vidéos, mais aussi en animation On va prendre Sonic pour l'exemple Une fois les papercraft finis, je duplique et dispose où bon me semble les différents éléments. Je rajoute un fond que je fais défiler à l'infini. Maintenant dis-moi, tu es plus Team Mario ou Sonic Team tu l'as Sonic, maintenant, tu choisis le deuxième rendez-vous ou le cash Euh. Je reviens d'ici au moins. 30 bonnes secondes 12 seconds later. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Allez, à plus dans le bus